qui m'appelle à Laplan et j'ai un handicap qui ne se voit pas ni ne s'entend. Je suis sourd comme un peau, oh, enfin, sans appareil auditif. La reconnaissance de qualité de clavier handicapé. Pas le langage des signes, ces gestes De toute façon, il n'y a hein. Je suis très sensible aussi à la tonalité et à sa fréquence, comme le. Oh.